Il s'agit ici de se rappeler comment on fait pour additionner ou soustraire des fractions. Sachant que pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Du coup, la première question que je dois me poser, c'est « Est-ce que mes fractions, elles ont le même dénominateur ?» Alors ici, dans le premier cas, oui, elles ont le même dénominateur. Ici, 5 et 15, c'est différent, donc non. Ici, elles n'ont pas le même dénominateur, c'est même pas complètement deux fractions, non. Et ici, elles n'ont pas le même dénominateur. Si mes deux fractions ont le même dénominateur, tout va bien. C'est simple, des septièmes avec des septièmes, ça en fait 9. 4 septièmes plus 5 septièmes, ça fait 9 septièmes. Dans les autres cas, il va donc falloir que je commence par réfléchir pour mettre mes fractions au même dénominateur. Et la question suivante que je dois me poser, c'est est-ce que les dénominateurs sont multiples parce qu'à ce moment-là, ce sera plus facile à faire. Ici, donc 4 5 plus 7 15 en fait, le plus grand dénominateur, c'est 15, et de 5, je peux aller à 15 en multipliant par 3. Je vais donc prendre ce même dénominateur, 15. La deuxième fraction, elle était déjà sur 15, donc elle ne va pas bouger. Par contre, la première, le dénominateur était 5, il devient 15 en multipliant par 3, 3 fois plus. Si je multiplie le dénominateur par 3, pour que ma fraction elle, soit égale, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 3. Et 4 fois 3, ça va faire 12. Du coup, je vais me retrouver à devoir additionner 12 quinzièmes plus 7 quinzièmes. Dans le deuxième cas, alors euh, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose, enfin que ce ne sont pas des fractions, mais en fait 3, je peux dire que c'est aussi 3 sur 1, 3 euros, ou bien 3 euros partagé en une personne, euh, ça donne toujours 3 euros. Et à ce moment-là, de 1, je peux aller à 9. Donc oui, les dénominateurs sont multiples. La première fraction ne va pas bouger. La deuxième, le 1, il faut que je multiplie par 9 pour arriver à 9. Du coup, le 3, le numérateur, il faut aussi que je le multiplie par 9. 4 neuvièmes, bon, bah, ok, je l'ai. Et donc, la deuxième fraction, il faut que je fasse 3 fois 9 je vais me retrouver avec 27 neuvièmes. Et je dois donc ici additionner 4 neuvièmes plus 27 neuvièmes. Des neuvièmes avec des neuvièmes, ça donnera des neuvièmes et ça m'en donnera combien 27 et 4, 31. Alors, euh, dans le dernier cas, eh ben non, les dénominateurs ne sont pas multiples, parce que de 3, je ne peux pas arriver à 7 en multipliant. 3 fois 2, ça fait 6, c'est pas assez. 3 fois 3 ça fait 9, c'est trop. Et il va falloir que je trouve une autre manière de faire pour pouvoir additionner mes fractions. Mais bon, chaque chose en son temps. Euh, ici, donc quand j'ai le même dénominateur, tout va bien, 19, 15e. Ici, avec mon nombre entier, 4 neuvièmes plus 27 neuvièmes ça me donne 31 neuvièmes Et si déjà vous avez compris tout ça, c'est très bien, et je dirais presque, restez-y. Il y aura un petit côté sur la multiplication ici, euh, à retenir. Mais voilà, l'essentiel, il est dans le début de cette fiche. Pour ceux qui ont compris bien, et pour la suite, euh, il me reste donc à voir le cas où les dénominateurs ne sont pas multiples. Une astuce, c'est alors de voir que je vais multiplier 3 par 7, parce qu'un dénominateur commun, ce sera le produit de ces deux dénominateurs. Donc mes deux fractions, je vais les mettre sur 3 fois 7, 21. 3 je veux le multiplier par 7 pour arriver à 21. Du coup, le numérateur, il faut que je fasse la même chose. De l'autre côté, 7 pour arriver à 21, il faut que je multiplie par 3. Donc le numérateur, même chose. Et à ce moment-là, euh, 2 fois 7, ça fait 14 sur 21. 4 fois 3, ça fait 12 sur 21. Et je me retrouve toujours dans le cas où mes deux fractions ont le même dénominateur. Tout va bien. Ça m'en fait 26 21e. Il me reste donc... Le cas de multiplication de fractions, où là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est simple. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les dénominateurs entre eux. 2 x 4, ça va faire 8. Et les dénominateurs entre, entre eux, 3 x 7, 21. 2 tiers x 4, 7 ça fait 8, 21e, point barre. Mes deux fractions, je me multiplie, ça en donne directement une seule. Pour ceux qui ont besoin d'être convaincus, euh, je le précise là maintenant. Je veux calculer 2 tiers de 4 septièmes. Pour cela, eh ben, je vais commencer par couper mon rectangle en 7. Ensuite, je prends 4 parties, j'obtiens donc 4 septièmes. Maintenant, il faut que je prenne des tiers. Eh bien, je coupe en 3 et je prends 2 parties. 2 tiers de 4 septièmes. Et en fait, combien j'ai obtenu j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parties sur 21 en tout. Ainsi donc, 2 tiers de 4 septièmes, ça fait 8 sur 21. Pour multiplier deux fractions, il n'y a pas plus simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, 2 fois 4, 8, et les dénominateurs entre eux, 3 fois 7, 21. Ce qui est compliqué dans les multiplications de fractions, c'est de s'obliger à faire simple. Et ainsi donc, euh, je vous rappelle que première étape, hein, ce qui doit être clair, net et précis dans votre tête, c'est quand j'additionne des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Si elles sont déjà au même dénominateur, tout va bien, c'est facile. Si elles n'ont pas le même dénominateur, eh ben, il faut que je commence par réfléchir pour trouver comment faire pour qu'elles aient le même dénominateur. Premièrement, il faut que je sache le faire quand les dénominateurs sont multiples, que je sache aussi multiplier des fractions, et quand tout ça est bien clair, à ce moment-là, je peux me pencher sur le cas où les fractions n'ont pas des dénominateurs multiples et où il y a une astuce supplémentaire à connaître pour pouvoir les additionner quand même